Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez regarder ma vidéo. Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ça, c'est pour les racailles, ceux qui aiment bien que je parle comme ça. Mais là, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est important, sérieux, parce que je vois des bêtises tourner partout sur les réseaux, des questionnements absolument grotesques. Et heureusement que je suis là pour y répondre des gens se posent la question, à qui devrait-on remettre le ballon d'or cette année? Oh là là, mais quel genre de question vous êtes en train de vous poser? Qui a droit au ballon d'or cette année? Hein? On est sérieux? Là, c'est comme si on se demandait si la terre, elle était plate. Non, mais un peu de bon sens, mesdames et messieurs. Il n'y a qu'un seul, voire deux prétendants uniques au ballon d'or. C'est Lionel Messi, dans un premier temps, qui va sans doute récupérer son dû. Et la deuxième personne n'est autre que Monsieur Kylian Mbappé. Vous pensez que les petits Erlingaland, ils ont ne serait-ce qu'une chance de figurer dans les deux premiers hein du, du, du, du, du, du trône du ballon d'or, mais vous êtes malade ou quoi Mais vous avez trop la mémoire courte. Il faut vous rappeler que Lionel Messi a emmené Pratiquement tout seul, son peuple d'Argentine jusqu'en finale de Ligue des Champions, euh, finale de Coupe du Monde, et, et, et a remporté cette Coupe du Monde. Vous avez vu le petit lapsus Donc euh, peut-être que l'année prochaine, on va avoir droit à Lionel Messi qui ramène un club jusqu'en en finale de Ligue des Champions. Mais bon bref, revenons à, à, à, à ce sujet sérieux. Vous avez oublié la Coupe du Monde Hein En Arabie Saoudite, Lionel Messi a emmené l'Argentine jusqu'en finale de Coupe du Monde. Arrivé en finale de Coupe du Monde, il n'a pas dit « bon, euh, voilà, on est arrivé non ». Non Il a remporté ça, 2018. L'Argentine était en, demi, en quart de finale, la France les a sortis. Mais là, vous vous rendez compte Il a réussi à se venger. En face de lui, qui était là Le seul, l'unique Kylian Mbappé. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Soulier d'or de la Coupe du Monde. Premier joueur à mettre un triplé en finale de Coupe du Monde. Vous me parlez de quoi là Et encore, si on compte les buts euh, qui sont euh, aussi dans les, dans, les, dans les séances de tir au but. Et alors hein Il a mis 4 buts. Donc on va se calmer. hein. C'est vrai que qu'Arling Haaland est en train de réaliser une saison absolument miraculeuse. Mais qui n'a pas fait de saison miraculeuse dans le championnat anglais vous allez me dire que vous ne voyez pas les matchs en Angleterre Il n'y a aucune défense. Là-bas, c'est le spectacle. C'est l'état fouillage. Il n'y a pas de défense. Ils ne pratiquent pas la défense en Angleterre. C'est le spectacle. C'est les portes ouvertes. C'est le passage piéton. C'est l'autoroute. C'est « Viens, je te fais visiter un petit peu partout. » Là, ici, c'est la chambre. Ici, c'est là. Voilà, regarde. Mais oui Vous allez me dire que Manchester City n'a serait-ce qu'un seul euh, concurrent sérieux en Première Ligue Qui peut frapper Manchester City Qui Quelle équipe est digne de dire « Voilà, euh, on, on, on rigole pas. » Liverpool, c'est fini. Chelsea, c'est fini. Manchester United, regarde-moi ça. Ils se sont fait fracasser par Séville. Comme des petits bambins. Des petits bambins qui venaient d'une deuxième division ou je ne sais quoi. Dès qu'on les qu'on les met face à des équipes qui savent jouer au foot, il n'y a que City qui s'en sort. Tout le reste, c'est le hangar. C'est le hangar. Donc, vous êtes en train de me dire que réussir en première ligue, c'est compliqué. Quel joueur n'a pas réussi en première ligue Citez-moi un joueur qui est arrivé en première ligue et qui était nul. Citez-moi citez-moi un. OK. Regarde. Sans manquer de respect à Sadio Mané, Lorsqu'il était en Angleterre. Oh, pourquoi il n'a pas le ballon d'or oh, Pourquoi il n'a pas le ballon d'or Maintenant qu'il est en Allemagne. Avec le Bayern de Munich. C'est vrai. On va pas se mentir, mesdames et messieurs, qu'il y a une grosse différence entre le manet du Bayern et le manet de Liverpool. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ah ben non Même fils de, de, de, de paille, là. C'était considéré comme... Euh, un gros joueur de malade lorsqu'il joue en Angleterre. Il est arrivé à Lyon. Voilà. Ouais, à Lyon. parti ensuite, on a cru que voilà, il y avait quelque chose. Il est parti au FC Barcelone. Qu'il l'a viré. Comme un employé lambda. Ils l'ont viré. Ils l'ont mis à la porte. Et en effet, c'était un employé lambda. Nous, il nous a menti. Parce que lorsqu'il est parti. De, de, de l'Angleterre pour venir en France, déjà on a dit, non mais attends, menteur, c'est quoi ça Comment tu joues là Oh, attends, t'es même pas dans les cinq premiers meilleurs buteurs, c'est quoi ton délire Ensuite là, il arrive en Espagne, et là, on a vu, on a vu la fraude. Donc là, nous n'allons pas nous mentir, et arrêtons de nous poser des questions absolument stupides. C'est vrai que Erling Allen fait une bonne saison, très très bonne saison, il est en train de battre tous les records, il est déjà à 49 buts alors que la saison n'est pas encore terminée. Mais calmez-vous, n'oubliez pas le début de saison, n'oubliez pas ça, ça c'est très important. Hein Merci.